Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la peur. En Inde, personne ne dit seulement non. Ils vont dire non, non, non, non, non, non. non. La peur que le diable puisse entrer si vous fermez la porte. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi J'ai une question. Comment apprend-on à dire non Quand on sait que quelque chose est... Que dire « oui » aura un mauvais impact sur vous, mais que... Vous devez envoyer votre message WhatsApp, non. Parce que ça m'arrive très souvent, je veux dire non. Mais en pensant à ce que l'autre personne va ressentir, j'ai tendance à dire oui. Alors, comment arrêter cela Je sais dans quel contexte vous posez la question. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire les petites choses de la vie, ceci ou cela. Mais j'ai toujours encouragé les gens à dire oui et oui pour tout. Oui ou non, si je demande. Les gens autour de moi disent toujours, « Sadhguru, c'est toujours oui. Dites-nous quoi. » Donc, pour que vous puissiez dire oui de façon absolue à tout, une chose importante, c'est que vous devez créer une atmosphère d'intégrité et de confiance. Si vous créez une atmosphère d'intégrité et de confiance absolue, on peut tous dire un oui de façon absolue, quand on sait que personne ne va abuser de notre oui. On peut tous dire oui à 100% pour tout, n'est-ce pas C'est à cela qu'on devrait s'efforcer d'arriver. Si ce n'est pas possible dans le monde entier, au moins on doit créer de petits cercles où on peut dire oui, et il n'y a pas de problème, personne n'abuse du oui. Très important. Très important pour l'épanouissement sain de toute vie. Vous avez besoin d'au moins un petit cocon de vie autour de vous, où vous pouvez être un oui total, sans crainte ou faveur, vous pouvez être un oui absolu. Ceci, vous devez le créer. Si vous ne créez pas ceci, vous vivrez toujours dans la peur. Être exploité est une chose. Vivre dans la peur de l'exploitation est à vrai dire plus dommageable que l'exploitation elle-même. Donc aujourd'hui, nous créons un monde où... Eh bien, il y a des raisons à cela aussi. Il y a des raisons à cela aussi, je n'essaie pas de vivre dans un monde utopique, je sais comment est le monde, mais je dis que vous devez créer votre propre petit monde où vous pouvez dire oui, sans que ce oui ait la moindre conséquence, c'est important. Si l'on ne fait pas ça, alors on vivra toujours entre des... murs. Non est un mur, n'est-ce pas En Inde, personne ne dit seulement non, ils vont dire non, non, non, non, non, non, non. L'avez-vous remarqué Ça n'arrive nulle part ailleurs, seulement en Inde. Non, non, non, non, non, non. Ils se disent qu'un seul nom ne va pas les arrêter. Non est un mur. Oui est un passage, n'est-ce pas? Si vous ouvrez votre porte, un diable pourrait entrer, ou le divin pourrait entrer. La peur que le diable puisse entrer, si vous fermez la porte, vous avez aussi fermé la porte au divin. Quelle vie malheureuse. Oui ou non Vous n'avez pas seulement fermé votre porte à la négativité, vous avez fermé votre porte à tout, parce qu'une certaine négativité est un jour passée par votre porte. Ne vous faites pas ça. Une fois que vous vivez ici, il y a les dangers de la vie, bien sûr. Mais... Parce que la vie comporte des dangers, si vous fermez toutes les possibilités de la vie, ça va devenir une vie très absurde et triste. Les murs que vous construisez pour vous préserver sont aussi les murs de votre propre prison. Si vous construisez un mur pour vous protéger aujourd'hui, au bout d'un certain temps, c'est votre prison, n'est-ce pas Donc non, non, non, non, non, non, vous avez construit un mur autour de vous. Est-ce que je peux dire oui à n'importe qui pour n'importe quoi Non, ce n'est pas possible, on n'a pas encore créé ce genre de monde, c'est trop éloigné. C'est pourquoi vous devez créer au moins un petit monde où vous pouvez dire oui sans conséquence. C'est très important.